Bon ben déjà bonjour à tous et bienvenue à cette conférence et merci d'être venus aussi nombreux malgré l'heure du déjeuner donc si vous avez très faim euh, ne vous inquiétez pas je vais essayer de faire le maximum pour qu'on passe euh, le meilleur moment possible tous ensemble donc euh, je vais mettre mon petit timer pour essayer de ne pas trop trop dépasser donc euh, je vais commencer par me présenter donc je m'appelle Aurore je suis content manager chez WP Marmite depuis un an et demi. Donc WP Marmite, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit site qui existe depuis 2011, sur lequel on partage tout un tas de ressources pour aider les utilisateurs à créer, personnaliser et promouvoir leur site sur WordPress. Donc on propose des articles, des guides, des ateliers, des formations et aussi des vidéos sur notre chaîne YouTube. Et sur WP Marmite, je suis notamment en charge de la gestion du blog, d'où le, le nom de ma conférence. Donc, on va voir un petit peu euh, comment se passe la gestion du planning éditorial, comment se passe le choix des articles à publier, le choix des articles à mettre à jour, comment se passe euh, la rédaction, tout le processus de gestion des articles, de production des articles, l'optimisation. Et euh, on va aussi parler un petit peu de la promotion des contenus et de la monétisation d'un blog, le tout à travers les outils, les process et les pratiques qu'on met en place chez WP Marmite. Alors pour commencer, un des aspects centraux de la gestion euh, du blog, ça va être la gestion du planning éditorial. Donc le planning éditorial, euh, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une, une feuille de route à suivre à moyen terme, qui soit consultable par toute l'équipe et ça va nous permettre aussi de répartir les différentes tâches euh, pour, euh, pour la, la production des contenus et aussi de gérer ben, les, les échéances, la réalisation de ces tâches, etc. Et donc pour, ce, pour le créer, ce planning éditorial, on a plusieurs outils qui existent. Ça peut être un simple Google Sheets ou alors un outil de gestion de projet comme Trello, Notion ou encore Asana. Donc Asana, c'est celui qu'on utilise sur WP Marmite. On va voir un petit peu concrètement comment dans quelques instants. Euh, alors Dans ce planning éditorial, qu'est-ce qu'on va mettre Donc Il n'y a pas de liste exhaustive qui existe, hein, ça va dépendre des besoins de chaque site. Alors De notre côté, on met les articles bien entendu, mais euh, on y met aussi les pages qu'on va publier, les vidéos qu'on publie sur notre chaîne YouTube et les newsletters. En fait, de mettre tous ces contenus dans le planning en plus des articles, eh ben, ça va nous permettre de gérer le rythme global de publication. Par exemple, les articles et les vidéos, on les publie en général pas le même jour de la semaine. Et le fait de mettre les newsletters, ça va nous permettre de gérer le rythme d'envoi des newsletters. Donc en général, on envoie euh, minimum une newsletter par semaine. Quand c'est plus, ben, on va y aller les espacer pour ne pas spammer euh, les abonnés. Quoi. Et qu'est-ce qu'on met concrètement euh, dans le planning Donc alors, à chaque fois qu'on va publier un contenu, on va créer une tâche dans le planning dans laquelle on va mettre un certain nombre d'informations. Donc on va mettre la date de publication du contenu, on va mettre le type de contenu, donc article, vidéo, newsletter ou encore page. Euh, la catégorie de l'article, dans le cas d'un article, éventuellement l'étiquette, quand c'est une vidéo YouTube, ça peut être la playlist. Euh, le lien du Google Doc où est rédigé l'article, donc euh, Google Doc c'est ce qu'on utilise pour euh, rédiger, commenter les articles pendant la phase de relecture. Euh, le mot-clé autour duquel doit être rédigé l'article, éventuellement le volume de recherche aussi quand cette donnée est intéressante. Ça va être aussi éventuellement des ressources documentaires externes ou internes, des articles qui vont aider à la, à la mise à jour ou à la, ou à la rédaction de l'article. Et dans le cas d'une mise à jour, justement, on va mettre le lien vers l'article existant sur le blog, l'article qui nécessite une mise à jour, et éventuellement des différentes indications sur les passages à mettre à jour quand on en a remarqué pendant, pendant notre veille, par exemple. Alors voilà comment ça se passe, comment on se présente une tâche dans Asana. Donc là, voilà, on va avoir le responsable de la tâche, en général, on met le rédacteur. Euh, la date de publication, euh, on va avoir aussi euh, l'étiquette, ça c'est pour euh, signaler que c'est un nouvel article, euh, le plugin à tester, la requête, euh, le lien du Google Doc. Et puis euh, ensuite, donc, une fois qu'on a créé notre tâche globale, on va créer des sous-tâches qui vont nous permettre de répartir le, tout le travail qui a réalisé réaliser sur, sur la production de ce contenu. Donc ça va commencer par la rédaction, la relecture, l'intégration et la planification sur le back-office, la création de la miniature, donc l'image mise en avant dans WordPress, la vérification finale, c'est euh, l'étape vraiment juste avant la publication. Donc, c'est là où euh, on va vérifier que l'article présente aucune faute, que euh, tout est bien intégré sur le back-office, tout s'affiche bien sur le front, donc sur l'interface publique, euh, que euh, les liens s'ouvrent dans un nouvel onglet, que les titres des images et textes, elles sont bien renseignés, etc. Ensuite, on va partager euh, notre, notre article sur, le, sur les réseaux sociaux. Et Enfin, on se met euh, une tâche avec une échéance d'une année après la publication pour repasser sur l'article, pour vérifier si une mise à jour est nécessaire. Donc on va regarder par exemple, si, euh, si on parle d'un plugin ou d'un thème, on va regarder si l'interface a été refondue, euh, auquel cas on va, remettre, on va refaire les captures, on va regarder si les prix ont changé, en on général ils augmentent, surtout en ce moment, euh, on va regarder voilà, si une nouvelle fonctionnalité euh, a été ajoutée, auquel cas on va aj ajouter euh, un paragraphe, etc. Donc c'est ce qui nous permet de, de faire un maximum pour que les articles prennent pas trop la poussière. Mais bon après voilà, on n'est pas parfait, on le fait avec les ressources qu'on a, d'autant qu'on a plus de 450 articles qui ont été publiés depuis 2011 en français et en anglais, donc bon, forcément on fait le maximum. Donc voilà comment ça se présente le planning éditorial dans, dans l'outil qu'on utilise, hein, à Asana. Donc il euh, y a un, un code couleur pour différencier les vidéos, des newsletters, des nouveaux articles, des mises à jour. Euh, ça c'est le petit bouillon, ça c'est une newsletter de, de veille qu'on envoie toutes les, toutes les deux semaines. Euh, je vais vous en parler un petit peu encore dans quelques instants. Ben ensuite, maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on crée le planning éditorial, comment est-ce qu'on ajoute des tâches, on va voir un petit peu ben, concrètement quels articles est-ce qu'on va publier. Donc ça, ça va être un gros défi de prioriser les idées de sujets qu'on a. Parce qu'en général, les idées ne manquent pas. Hein. On peut parler de plein de choses sur le blog. En nous, on, parle principalement de on fait principalement des tutoriels, euh, des tests de plugins, des tests de thèmes. Ça, c'est vraiment les trois catégories principales. Donc on va, bah on va commencer par se creuser les méninges tout simplement, on va regarder un petit peu quels sont les nouveaux outils qui existent, ou les outils dont on n'a pas encore parlé sur le blog, les sujets qu'on n'a pas abordés, les tutoriels qu'on n'a pas, qu qu pas encore publiés. Et euh, on peut aussi utiliser la recherche Google, les réseaux sociaux, euh, etc. Et donc on va lister nos, toutes les idées de sujets qu'on a. Ensuite, on va comparer le volume de recherche et la difficulté SEO des mots clés qui sont associés. Donc La difficulté, c'est une donnée que nous fournit Ahrefs, c'est l'outil de suivi SEO qu'on utilise. C'est une donnée euh, que Ahrefs va calculer en fonction de, du nombre de backlinks dont il estime qu'on va avoir besoin pour positionner notre contenu dans les 10 premiers résultats de recherche. Et donc il nous, il nous donne une note de 0 à 100. Donc quand, euh, une note de difficulté, donc quand le volume de recherche est assez haut et la difficulté est assez basse, il y a potentiellement une opportunité de se positionner euh, assez facilement sur, euh, sur cette requête-là. Et enfin, le dernier point, euh, c'est euh, varier les sujets au fil des semaines. Donc, on essaye, voilà, de, de, de diversifier un petit peu au fil des semaines les contenus entre les, les tutoriels, les plugins, les thèmes, la performance, le web marketing, le SEO, la sécurité, le e-commerce, voilà, de manière à vraiment euh, apporter des solutions à un petit peu tout le monde. Ensuite vient la question des articles à mettre à jour, parce que c'est bien de publier, mais il faut aussi mettre à jour. Donc on essaye vraiment de mettre à jour au maximum nos ressources pour qu'elles bah, soient toujours utiles et pertinentes pour les visiteurs, mais aussi pour euh, montrer à Google bah, qu'on entretient le site. Quoi. Donc pour, euh, pour prioriser un petit peu les articles euh, à mettre à jour, bah, on va commencer par faire de la veille régulièrement, bien sûr. Donc on en fait euh, notamment par exemple pour notre newsletter dont je viens de vous parler, le Petit Bouillon quand euh, on partage dedans les actualités, les nouveaux outils qui viennent de, mettre à qui viennent de sortir ou d'être mis à jour, etc. Si on voit par exemple pendant notre veille que euh, Astra a sorti une nouvelle fonctionnalité, ben on va le mentionner dans notre newsletter et on va se noter de mettre à jour l'article. Ensuite euh, une mise à jour elle peut venir aussi d'un besoin en traduction, donc le site et le blog existent en anglais depuis 2020 grâce à ma super collègue Cynthia qui est juste là-bas que je salue. Et euh, donc si un article français n'a pas, pas encore été traduit et a besoin d'être traduit, bon ben on va d'abord le mettre à jour parce qu'il n'est pas question de traduire un article qui n'est pas à jour. Ensuite donc notre, notre suivi annuel, donc la tâche qu'on se met un an après la publication d'un contenu, ça aussi ça nous permet d'avoir voilà, un petit peu un, un suivi régulier des publications, de, de, faire un maximum, de faire le maximum pour que les infos soient à jour. Et enfin, euh, tous les mois, on suit les performances de nos articles dans les CERT, donc dans, grâce à HREF. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir voir euh, sur quelle requête est-ce qu'on a perdu des positions ou gagné des positions. Quand on voit qu'on a perdu des, pas mal de positions sur une requête stratégique, par exemple, bah là, on peut entreprendre euh, une mise à jour d'un contenu pour essayer de le faire remonter. Donc, c'est comme ça qu'on a bossé euh, qu sur notre, notre page de catégorie notre page de catégorie sur les thèmes WordPress. Donc les thèmes, les thèmes WordPress, c'est vraiment une requête stratégique pour nous. On avait perdu pas mal de positions. Donc à la base, c'était une, une simple liste de nos articles qui, qui sont classés dans la catégorie thèmes WordPress. Donc on a, on a optimisé un petit peu tout ça, on a ajouté du contenu, on a revu toute la structure de la page. Donc on s'est aidé de cet outil-là qui s'appelle Guru, qui est un outil français qui est vraiment pas mal. En fait, qu'est-ce que ça fait Ça va analyser la SERP, ça va vous sortir un beau graphique euh, avec les expressions, les, les mots euh, qu'on trouve dans les pages qui se positionnent sur ce mot-clé-là. Et donc là, sur le graphique noir, vous, vous allez pouvoir voir comment vous, vous vous positionnez par rapport à la concurrence. Donc, il va vous dire ce mot-là, par exemple, ça pourrait être pas mal de, de l'ajouter dans votre page. De... Là, par exemple, vous avez trop d'occurrences quand vous êtes dans le rouge, donc il y a un risque de sur-optimisation. Et donc, avec toutes ces optimisations-là, voilà, je vous ai mis un petit peu ce que ça, ce que ça donne. On a ajouté euh, un sommaire au début pour, euh, pour aider les utilisateurs à s'y retrouver. On a structuré la page en différentes parties. Euh, les meilleurs thèmes WordPress gratuits, les thèmes premium, euh, où trouver un thème WordPress, euh, ou encore, euh, ou encore euh, quel est le meilleur thème euh, WordPress. Où on met à chaque fois des liens, euh, des liens vers nos articles, vers nos sélections aussi. Euh, et puis à la fin, donc on termine sur une FAQ pour répondre aux questions des utilisateurs sur, euh, sur les thèmes WordPress Donc en fonction, euh, en fonction des, des requêtes qui sont les plus recherchées. Et on termine aussi par un système de pagination qui nous permet de consulter les articles qui n'ont pas été euh, présentés sur euh, la première page un système de pagination mis en place par notre super dev Vincent qui a donné une super conférence ce matin d'ailleurs euh, ensuite donc voilà donc grâce à toutes ces petites optimisations on a réussi à remonter euh, en deuxième position sur la requête thème WordPress euh, juste après le répertoire donc ça c'était plutôt cool euh, ensuite on va aborder la question du rythme de publication donc, euh, sur WP Marmite on publie un nouvel article toutes les deux semaines euh, en général le mardi et euh, on, fait une, on publie une mise à jour d'un article existant les autres semaines, donc aussi toutes les deux semaines en alternance. En fait, c'est le rythme de croisière qu'on a adopté parce qu'on n'a pas les, refus, les ressources pour publier davantage. Et c'est un rythme qu'on peut tenir. Et comme ça, voilà, on cale des mises à jour régulièrement. Comme ça, on est sûr de continuer à mettre à jour le stock d'articles bah, qui ne fait que grossir. Quoi. Au niveau de la planification, on planifie les articles à venir, les articles à publier sur le trimestre à venir. C'est ce qui nous permet d'avoir un cap à suivre tout en se laissant une certaine flexibilité pour publier des mises à jour ou des articles de manière inopinée. Par exemple, quand il y a un nouveau plugin qui vient de sortir, on veut publier un article dessus, ou, euh, par exemple, quand euh, on, a, on veut réagir à une actualité, on a une annonce à faire, un lancement, etc., ben, on va pouvoir ajouter ce nouvel article-là au planning existant, au planning actuel, ou sinon, ben, on va le caler, euh, on va repousser une publication qui est déjà prévue, euh, dans, dans le cas où elle est moins urgente que ce nouvel article-là, et du coup, on va, on va les remplacer. Euh, ensuite, on, on, pense aussi, on essaye aussi de, de coordonner, coordonner toutes ces publications avec les différents lancements. Donc, par exemple, quand on a un lancement de produit, euh, on va pouvoir publier un article et/ou une vidéo la même semaine. Donc, c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour, notre, euh, pour euh, le lancement de notre, euh, notre atelier sur les sites WordPress de restaurants, la création de sites de restaurants. On, a, on en a profité pour mettre à jour notre article sur les, thèmes, sur, sur les thèmes de restaurant et on a sorti aussi une vidéo où on audite des sites de restaurants euh, la même semaine. Donc euh, voilà, donc ça c'est aussi, euh, aussi des éléments à prendre en compte quand on va, publier, quand on va penser à, aux dates auxquelles publier les articles. Et ensuite, donc, on a coordonner aussi euh, toutes les publications avec les traductions. Donc euh, en général, quand un article sort en français, il va sortir la semaine d'après en anglais. Et du coup, bah, tout ajout et tout changement qui est fait dans le planning français, il est répercuté euh, du côté du planning anglais. Et, euh, et voilà, donc ça, tout ça, c'est plein de petites choses auxquelles on pense euh, à chaque fois qu'on va remplir le planning édition, chaque trimestre. Et euh, voilà, on, on essaie de rester flexible en fonction des différents événements, etc. Euh, donc maintenant on va voir un petit peu comment, euh, comment est-ce qu'on produit un article concrètement donc alors ça va commencer par euh, le partage de notre guide du rédacteur à toutes les personnes qui seront amenées à rédiger sur le blog donc, notre guide du rédacteur c'est euh, un document dans lequel on a matérialisé la, la recette en quelque sorte de nos articles donc on va y trouver tous les ingrédients qui font vraiment euh, qu'un article euh, est un article de la marmite quoi. donc on parle de notre tonalité de nos valeurs euh, de, de tout ce qu'on veut retrouver dans un article euh, dans un article de la marmite euh, Comment euh, renseigner les titres alt, comment renseigner euh, les, les titres des images, pardon, les textes alt, euh, etc. Et du coup, bah, ce document-là, on va le partager à, au rédacteur. Ensuite, euh, le rédacteur va nous envoyer son plan, et euh, on va le valider ou pas avec l'équipe de, de relecture. Euh, si on voit que ça colle pas à nos exigences, bah, on va en rester là. Mais quand c'est par exemple notre rédacteur principal, notre super rédacteur Thibault, que je salue au passage, euh, qui se charge de la rédaction, bah comme ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, il sait exactement ce qu'il doit faire, donc il passe directement à la rédaction sans passer par la case plan et il ne touche pas ces 200$. Du coup, euh, ensuite, on passe à la rédaction de l'article autour de la requête visée dans un Google Doc. Donc, comme je vous disais, ça, c'est l'outil qu'on utilise pour vraiment euh, partager les articles. Voilà, quand on passe à la phase de relecture, euh, l'article est commenté. Et une fois que euh, toutes les, toutes les, tous les doutes ont été dissipés, toutes les éventuelles corrections ont été mises en place, et eh bien du coup on va pouvoir, on va pouvoir passer à l'intégration sur le back-office tout simplement et on va pouvoir planifier l'article à la date, date prévue au planning. Alors ensuite pour la mise à jour d'un article comment ça se passe, bon, bah, c'est assez simple on va reprendre tout l'article, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis qu'il a été mis à jour euh, quelles sont les fonctionnalités qui ont pu être changées euh, au niveau de WordPress mais aussi au niveau bah, du plugin ou du thème, est-ce qu'il y a eu des nouveautés sur l'interface etc et euh, tout ce qu'on va modifier tout ce qu'on va mettre à jour dans l'article, on va le mettre en évidence dans le Google Doc, c'est ce qui va nous permettre de garder une trace de ce qui a été modifié et aussi quand on passe à la traduction euh, de ne pas retraduire tout l'article mais simplement traduire les parties qui ont été mises à jour bien sûr et ensuite on passe à l'intégration et donc pour l'intégration des mises à jour on utilise une super extension qui s'appelle Yoast Duplicate Post donc comme son nom l'indique c'est une extension de Yoast et euh, en fait ce qui est vraiment pratique c'est que vous allez pouvoir intégrer votre article comme n'importe quel article sauf que euh, en fait une fois que vous allez euh, publier ce nouvel article et eh bien ça va pouvoir remplacer l'ancien article donc en fait quand vous créez votre, votre nouvel article, ça va être en brouillon. Donc vous allez pouvoir travailler tranquillement sur votre mise à jour. Et vous allez pouvoir planifier euh, la mise à jour. Et une fois que, euh, que la, la publication se fait, en fait, ce nouvel article, il conserve le slug de l'ancien et le SEO de l'ancien. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique quand on veut faire une grosse mise à jour d'article. Et aussi pour faciliter le processus de mise à jour des articles, on a mis en place un système de short code, un système de code court, qui nous permet vraiment de gagner pas mal de temps. Parce qu'en fait, euh, bon, bah, on mentionne énormément de plugins et de thèmes qui sont issus du répertoire officiel dans nos articles. Et donc souvent, on va parler des installations actives, euh, on va intégrer une bannière, etc., qui est issue euh, du répertoire officiel. Donc avant, voilà, on, on faisait simplement des captures. Et tout ça, c'est des données qui, bah, qui sont à mettre à jour très régulièrement, surtout les installations actives par exemple, qu'elles augmentent ou qu'elles diminuent. Et donc, Vincent, notre super dev, a mis en place ce système de code cours Donc là, on voit par exemple que les installations actives, elles sont euh, affichées grâce à ce code cours là, qui va en fait euh, récupérer directement euh, cette donnée là du répertoire. Elle sera mise à jour chaque semaine. Du coup, ça nous fait gagner quand même euh, pas mal de temps sur les mises à jour. Et on peut se concentrer sur, euh, voilà, sur les, autres, euh, les autres données à mettre à jour. Alors ensuite, on va passer à l'optimisation. Donc c'est en quelque sorte la vérification finale. Donc à ce moment là, on relit une nouvelle fois l'article. On va vérifier bah, que le guide du rédacteur est respecté, que euh, tout est optimisé au niveau du référencement, au niveau des images, au niveau de la miniature, tout est intégré, les liens se dans un nouvel onglet, etc. C'est en quelque sorte l'assurance qualité qui va nous permettre de dire « bon bah, l'article est propre, on l'envoie » ensuite donc une fois que l'article euh, a été euh, relu, optimisé, etc. et qui et qu'il a été publié, ben on va le partager sur nos réseaux sociaux. donc euh, on va euh, pour en faire une parfois lex story euh, Instagram qui sera partagée sur Facebook. et puis on partage aussi l'article dans notre dans notre newsletter. donc quand on fait un, une newsletter qui a vocation à partager un contenu, ce qu'on veille aussi à faire, c'est de pas simplement envoyer le contenu comme ça aux abonnés, mais vraiment essayer de leur apporter une valeur ajoutée dans l'introduction, voilà que ce soit de les divertir, de rapporter des informations, de la culture générale, etc. que ce soit lié de près ou de loin à notre sujet. Voilà, le but c'est vraiment toujours de, euh, voilà, de rendre la newsletter intéressante pour que les gens restent et, et voilà parce qu'on a envie, on a envie de rester ensemble. Et, euh, et voilà. Et ensuite, je vais terminer par un petit point sur euh, la monétisation et la transparence. Euh, voilà ça c'était important je trouve d'en parler vu que la, la conférence s'appelle « Gérer un blog professionnel sur WordPress » donc, euh, ce donc il y a différentes, différentes manières de monétiser un blog euh, voilà, on peut vendre des produits afficher de la publicité on peut euh, publier des articles sponsorisés euh, alors nous ce qu'on fait sur WP Marmite euh, c'est qu'on affiche des liens affiliés dans certains articles. Donc à chaque fois qu'on le fait, euh, on veille bien à le mentionner, Donc, soit entre parenthèses juste après le lien, soit dans un encart tout au début de l'article pour indiquer que, que l'article contient des liens affiliés. Bah, tout simplement parce que bah, ça nous tient à cœur en fait que l'utilisateur quand il passe par un lien affilié pour se, pour se procurer un, un, un produit, Bon, du coup, nous, on va toucher une commission sur, sur, la, sur la transaction et c'est important pour nous que l'utilisateur ben, le sache, qu'il qu fasse toujours un, un, un choix éclairé. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec un minimum de partenaires, uniquement des partenaires de confiance. Et tous ces partenaires-là, on va les pouvoir les retrouver dans une, une page qu'on a publiée euh, sur le site, notre politique éditoriale, que vous pourrez retrouver juste là. Et on parle aussi des encarts publicitaires qu'on affiche dans nos articles. Euh, donc c'est à chaque fois, c'est uniquement des encarts euh, qui concernent des produits de WP Marmite ou de ses partenaires. Et donc, euh, voilà, on s'est dit que vraiment, bah, c'était important de mettre tout ça noir sur blanc pour que l'utilisateur, toujours, il ait toutes les clés en main pour... Euh, voilà, pour faire son choix. Et en fait, euh, bah, la transparence, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment quelque chose qui nous tient à cœur depuis le début. Et euh, la transparence, bah, en plus de, de permettre aux utilisateurs de, de faire des choix éclairés, ça nous permet aussi de, de créer et de conserver ce lien de, ce lien de confiance en fait, avec les utilisateurs et à terme, et bah, de les fidéliser, tout simplement. Et euh, bah, sur ces bons mots, euh, je vous remercie beaucoup de votre attention. On a un peu de temps pour les questions. Je voulais savoir, pour les, les envois de newsletters, est-ce que vous le faites en interne avec un serveur à vous ou est-ce que vous prenez une plateforme euh, On utilise, on, on utilise ActiveCampaign. Euh, ActiveCampaign, c'est un outil, outil d'emailing. De, tout est géré là-dedans. Et c'est euh, là-dedans qu'on les intègre, qu'on les, qu les rédige et qu'on les planifie. Donc euh, tout est géré euh, sur, sur ActiveCampaign. Ouais. Je ne sais pas si ça répond. Euh, bonjour, est-ce que vous pourriez le développer sur le guide du rédacteur, voire oui. le partager Alors, le partager, euh, ouais. non, mais je <rire> euh, peux développer, oui, bien sûr. Alors, euh, bah, en fait, on va parler... En fait, le but, c'est vraiment... Quand, euh, quand un rédacteur euh, qui n'a jamais rédigé pour nous, euh, ce... le but c'est qu'il ait vraiment toutes les, toutes les clés en main pour, euh, voilà, pour rédiger un article qui soit cohérent par rapport aux articles qu'on a déjà publiés. Donc on parle de nos valeurs, c'est-à-dire la pédagogie, l'expertise, l'exhaustivité. C'est pour ça que la plupart de nos articles, ils ont tendance à être assez longs. Alors, en général, on est sur du... Euh... 3 000, 4 000, 5 000, 7 000, 10 000 mots, donc euh, voilà, dans ces cas là on va pouvoir proposer par exemple une version pdf pour que l'utilisateur puisse accéder à la ressource euh, à tête reposée etc. Et donc ça, ça nous permet aussi bah, forcément d'obtenir des abonnés parce qu'on peut proposer voilà, la, la version pdf contre une adresse mail. Euh, donc oui, voilà, donc ça c'est vraiment les valeurs, les valeurs de la marmite. La tonalité, donc on, dans nos articles vraiment on utilise une tonalité conversationnelle, donc le but c'est vraiment que l'utilisateur, qu qu qu on, on part vraiment du principe que l'utilisateur n'y connaît, connaît rien sur le sujet, et comme ça qu'il puisse vraiment euh, comprendre au fil des articles, avoir la solution à son problème, etc. Et, euh, et voilà, et, euh, tout en le vous voyant bien sûr, mais aussi euh, on, on s'interdit pas de faire de l'humour, des jeux de mots, des petites blagues, voilà, sans, sans être trop lourd. Euh, et puis on intègre aussi euh, pas mal de gifs dans nos articles, ça c'est un truc qu'on aime bien faire. Ça permet de, voilà, de transmettre des émotions, de laisser respirer un petit peu l'article, voilà, de ne pas être. Parce que quand on est sur un article très très long, ben, ben, voilà, de ne pas être que sur de l'information, que sur euh, du, de l'information pure et dure. Et puis, euh, et puis voilà, ça permet, euh, ça permet de transmettre des émotions, de garder euh, l'attention du lecteur, etc. Et puis, euh, et puis voilà, on explique aussi dans notre guide du rédacteur le process. Donc, euh, On commence voilà, par les la phase de recherche, le plan détaillé, la rédaction, la relecture, l'intégration aussi. On parle de comment intégrer un article, euh, comment, euh, voilà, comment bien titrer ses images, comment bien renseigner les textes alt. Euh, on fait en sorte que tous les liens sont dans un nouvel onglet. On fait en sorte de euh, lier les articles à... Euh, des, des, des, des articles qu'on a déjà publiés sur le blog, mais aussi des articles externes, bien sûr. Enfin, des articles ou d'autres types de ressources. Voilà, donc c'est tout un tas de choses comme ça qui, qui permettent au rédacteur de, de savoir ce qu'il a à faire. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez comme outil SEO au-delà de Href, est-ce que ça vaut le coup en fait de commencer à publier avant même d'avoir fait des recherches au niveau du SEO, histoire que le site en fait quand on va vraiment commencer à se mettre sur le projet, il ne pas, enfin, il soit pas vide en fait. Il y a déjà des articles qui ont été rédigés. Alors oui, ça dépend. Après, ça dépend de, ça dépend de, votre, de vos objectifs. Mais euh, après, on utilise aussi plausible pour le suivi euh, voilà, des visites mensuelles, etc. À euh, HREP, c'est vraiment ce qu'on utilise, oui, pour, pour, pour trouver le volume, le volume mensuel des requêtes, etc., pour voir bah, si c'est vraiment intéressant de publier sur, sur, sur ce sujet-là, sur cette requête-là. Après, voilà, publier sans avoir fait ce travail-là, ça va dépendre de vos objectifs. Après, publier, effectivement, pour que le site soit pas vide, ça, ça peut être un début, mais à terme, il va quand même falloir essayer de, voilà, de faire cette recherche-là. Donc, ouais. J'en prie. Bonjour. Bonjour. Depuis, euh, depuis quelques temps, les réseaux sociaux pénalisent assez fortement les publications qui contiennent des liens externes. Un petit personnage, je trouve ça assez scandaleux, c'est totalement contraire à l'esprit du web, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez réussi à contourner ce problème euh, bah alors les liens externes, nous, on, voilà, on, on en met, on en met, on en met toujours. On en met pas, on essaie de voilà de doser, c'est toujours une dans question. Le, dans, le, dans, les, dans les publications sur les réseaux sociaux. Oui. Un lien vers, vers, vers, vers, vers, vers, vers, vers l'article. Oui. De... Euh, ouais, sur les réseaux sociaux, bah, en fait nous ce qu'on publie sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux c'est principalement euh, là quand on publie un nouvel article, quand on vient de mettre à jour un article ou alors quand on a un lancement etc. Bah, là on va mettre le lien vers l'article sur notre site. Oui, mais euh, voilà, c'est pour le moment, c'est ce qu'on fait. Après, on va voir à terme, euh, à terme si, si ça va changer. Mais pour le moment, quand on publie, c'est principalement, euh, principalement euh, cette manière-là. On va prendre les deux dernières questions. Il y en avait une au premier plan et je crois que derrière, il y a une autre question. Voilà. Euh, je me dis ça Attendez, Merci pour votre presse, euh, je voudrais juste euh, apparemment vous avez une stratégie, parce que vous avez une marque assez forte, de renforcer les articles que vous avez déjà publiés donc en termes de SEO, ça veut dire que techniquement, vous prenez le risque de modifier du contenu ou de l'ajouter du contenu sur des articles qui sont plus profonds donc c'est une stratégie qui est définie, ou c'est une stratégie qui est euh, pour renforcer le maillage interne et renforcer un contenu pour éviter de distiller la longue, la longue trade en fait, sur du SEO, parce qu'en fait quand vous faites ça, vous prenez le risque en fait, de perdre des positions, ou éventuellement de renforcer sur une partie ou de densifier le, le la partie SEO euh, Google nous dit euh, enfin ce qui est mon avis qu'il faut, qu faut réduire les contenus euh, moi je suis plutôt à étendre les contenus en SEO mais là du coup en fait bon vous vous avez une marque forte donc je pense que vous avez un, un ranking particulier euh, et sur vos sur vos articles mais sur la, sur cette partie euh, stratégique apparemment vous avez choisi de densifier donc ça veut dire que vous avez un pourcentage entre guillemets de renforcement dédié de renforcement de, votre, de vos articles profonds qui est beaucoup plus fort que les nouveaux articles Oui, alors effectivement, c'est toujours un risque hein, quand on prend la décision de faire ça mais après, c'est aussi voilà, mettre à jour ces articles, c'est aussi envoyer un signal à Google et dire bah, nous, on, on, ce qu'on fait, c'est pas juste balancer un article et puis après on n'en parle plus on met, on, après Google valorise aussi la pertinence des contenus, la qualité, etc la fraîcheur, et donc bah, le but c'est aussi ça, et du coup quand on met à jour un article, par exemple quand on parle de newsletter dans WordPress euh, et qu'on a toute une partie sur Mailchimp, Mailchimp, ça c'est une requête qui est très, qui est très recherchée, c'est un sujet qui est très important. Du coup, on va doser un petit peu voilà, quelle partie de l'article est-ce qu'on peut retirer s'il si, euh, est pertinent de, de la retirer ou pas, quelle partie de l'article on peut vraiment modifier en profondeur ou pas. Si il si, euh, est préférable de ne pas la modifier en profondeur, bah, on, va, on va tenter de ne pas la modifier en profondeur pour justement ne bah, pas perdre des positions dessus. Mais, c'est pour ça, voilà, d'où le suivi, vraiment mensuel, pour voir euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et tout est une question aussi des fois de tenter des choses, de voir qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui ne prend pas. Et, et puis aviser en fonction si jamais ça ne marche pas. Quoi. Mais, merci. Alors, euh, j'aimerais savoir si vous avez inclus le persona dans votre chaîne éditoriale. C'est-à-dire si l'article va répondre à un persona particulier bah alors on a une cible, on a une cible qui est quand même assez large, hein, une cible qui est débutante. Euh, voilà, on a euh, voilà des, des gens qui vont lancer. Euh Lancer leur activité, lancer leurs leur produits, etc., lancer leur site. Donc euh, voilà, on a une, une cible qui est quand même assez large. On, on essaie de répondre à un maximum de besoins, euh, voilà, parce qu'on publie vraiment sur toute une variété de sujets. Donc, euh, donc ouais, le, la, la cible va être assez large. Donc euh, voilà, on a une cible aussi qui est quand même installée depuis, euh, voilà, depuis toutes ces années et qui continue à nous suivre. Donc, euh, donc voilà, on se base autour de cette cible-là qui est existante et qui continue, qui continue à exister. Quoi. Merci beaucoup Aurore pour Merci toutes ces réponses. Beaucoup.